Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo pour le cycle 4, thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Cette fois, nous parlerons d'énergie potentielle et d'énergie mécanique. Et quoi de mieux que de parler de montagne russe pour aborder la physique potentielle de pesanteur qu'est ce que c'est et eh bien c'est une énergie qui va être liée à l'altitude donc elle va dépendre évidemment de l'altitude de l'objet mais également de la masse de l'objet l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par la relation suivante ep est égale à m fois g fois h cette relation est bien évidemment à connaître alors, l'énergie potentielle de pesanteur, elle va s'exprimer en joules, c'est une énergie. La masse de l'objet est exprimée en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur qu'on a déjà vue auparavant. C'est exprimé en newton par kilogramme et quand on est sur Terre, cette valeur de G est égale à 9,81 newton par kilogramme, qu'on peut arrondir à 10. Et enfin, H est l'altitude par rapport à notre valeur de référence. Elle va s'exprimer en mètres. L'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est Bien, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Si vous ne vous souvenez plus de ce qu'est l'énergie cinétique, je vous encourage à aller voir la vidéo traite de l'énergie cinétique. L'énergie mécanique est donc donnée par la relation suivante. EM égale EC plus EP. EM l'énergie mécanique, EC l'énergie cinétique et EP l'énergie potentielle. L'énergie mécanique s'exprime elle aussi en joules, c'est une énergie. Alors, au cours d'un mouvement, sans frottement ni apport d'énergie extérieure, l'énergie mécanique va se conserver. Ça veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Eh bien, lorsque l'altitude diminue, l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique va donc augmenter, la vitesse va augmenter. Et à l'inverse, quand l'altitude va augmenter, l'énergie potentielle va augmenter, l'énergie cinétique va diminuer, la vitesse va donc diminuer. Mais attention, on ne peut pas dépasser une altitude à laquelle la vitesse est nulle. Montagne russe du départ. Que voit-on Eh bien, on fournit de l'énergie au début pour monter notre wagon à l'altitude maximum. Puis, il dévale la piste où l'énergie cinétique et l'énergie potentielle vont s'échanger. Mais au final, sur la droite, vous voyez très bien que l'énergie mécanique reste constante elle reste constante jusqu'à ce qu'il y ait un frein extérieur qui va faire diminuer l'énergie mécanique voilà c'est fini pour le moment vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu vous pouvez poser des questions dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas la physique c'est facile